Bonjour, bonjour. Si je vous dis fichier test, ça vous parle Non. Fichier monstre, peut-être. Pas davantage Fichier des gens honnêtes Ah, peut-être. Le fichier test vient de la fusion de deux fichiers préexistants pour la délivrance des cartes nationales d'identité et des passeports. Ce fichier contient nombre d'informations personnelles, mais plus particulièrement des informations biométriques, à savoir votre photo d'identité anthropométrique et vos empreintes digitales. La CNIL, avant même l'apparition du décret, a émis des réserves, notamment sur le fait que la centralisation de toutes ces données pouvait permettre non seulement l'authentification, mais aussi l'identification des personnes. Je vous ai perdu, je reprends. Le processus d'authentification, c'est permettre notamment à l'État de contrôler que vous êtes bien celui que vous prétendez être. L'identification va beaucoup plus loin car c'est permettre à partir de traces, notamment des empreintes digitales ou des photographies, de remonter à l'identité d'une personne. En 2012, le député Les Républicains Van Est avait déposé un projet de loi qui permettait, à partir d'un fichier équivalent au fichier TES actuel, d'identifier les personnes, alors que en droit français actuellement, cette pratique est extrêmement encadrée. Le Conseil constitutionnel avait alors censuré le texte en le déclarant contraire à l'article 2 des droits de l'homme et du citoyen, qui donne les droits naturels et imprescriptibles de l'homme, que sont la liberté, la propriété, la sûreté et la résistance à l'oppression. Pour l'anecdote, il faut savoir que le Conseil constitutionnel avait été à l'époque saisi par 120 parlementaires dont le fer de lance était Jean-Jacques Urvois, l'actuel garde des Sceaux et porteur du projet de décret. Mais revenons à notre fichier. Le rapport qui a été commandé à l'Agence Nationale de la Sécurité des Systèmes d'Information et à la Direction Interministérielle du Numérique a montré qu'il était techniquement possible de procéder à cette identification des personnes à partir du fichier TES en l'état. Si l'on ajoute à cela le nombre de caméras de vidéosurveillance et des technologies de reconnaissance faciale que l'on pourrait interconnecter avec ce fichier TES, on s'inquiéter à minima du fait que les citoyens français pourraient être tracés à la fois dans l'espace et dans le temps. Au-delà du fichier TESS en lui-même, ce sont des enjeux de choix de société que nous devons collectivement prendre en compte. Nous appelons à la plus grande prudence par rapport à l'utilisation de nos données personnelles. D'en compter les libertés, qu'elles soient publiques ou individuelles, de l'autre la sûreté et la sécurité auxquelles tout citoyen doit pouvoir prétendre, au milieu le curseur à déplacer et la vie privée. Nous pensons que des débats comme celui-ci doivent être menés de manière démocratique et transparente, en prenant en compte la liberté et la vie privée des citoyens français dès sa conception. Le numérique, c'est politique, à chacun de s'en saisir. Libérez-vous et à bientôt